Bienvenue. Je suis Lise Talbo-Barré, responsable du pôle des opérateurs à la Direction des Programmes et du Réseau de la DGM, Direction Générale de la Mondialisation, du Développement et des Partenariats. Dès l'instant où j'ai eu l'âge de formuler un projet professionnel, j'ai toujours voulu rentrer au Quai d'Orsay. En fait, mon projet, c'était de devenir attaché culturel en Russie. J'ai construit mon parcours et étudiant dans ce but, donc j'ai fait des études de langues étrangères appliquées euh, anglais et russe, puis euh, j'ai fait Sciences Po Paris. Je suis rentrée au Quai d'Orsay euh, en 2003 et quelques années plus tard, j'ai eu la chance de, de réaliser euh, mon rêve d'adolescente puisque j'ai été nommée euh, conseiller culturel en Biélorussie. Donc c'est pas la Grande Russie, mais, euh, mais c'était tout, euh, tout aussi riche et passionnant. Alors mon bureau se trouve sur le site de la Convention, je suis dans l'aile Gutenberg et, euh, et j'ai un, un petit bureau pour moi. Alors vous voyez euh, au mur des affiches euh, des opérateurs dont je m'occupe. Et puis ma photo de promo de nouveaux diplomates. Nous avions été reçus par le ministre Barnier et j'ai vu euh, sur la rue Gutenberg justement donc, euh, un paysage parisien. Pour moi, je n'envisagerai pas ma carrière toujours au même poste. Donc moi, j'ai besoin de, justement de ce changement. Je suis toujours dans, le, dans la formation continue. Je considère qu'on a toujours des choses à apprendre et, et j'aime bien découvrir des choses nouvelles. Alors, mon objet du quotidien, c'est mon casque audio, puisque j'ai un handicap visuel et mon ordinateur est équipé d'un logiciel de synthèse vocale qui me permet de, non pas de lire, mais d'écouter euh, les emails, les notes, les articles, euh, tout l'Internet. Et donc je, je travaille avec mon casque et c'est un objet indispensable et que je garde avec moi et que j'emmène dès que je change de poste, de bureau, euh, y compris quand je vais en ambassade, j'emmène mon casque. Oh oui en ambassade, en fait, on côtoie les élites locales, les gens qui font le destin de leur pays. Et c'est des rencontres euh, particulières, enrichissantes, euh, exceptionnelles. Et euh, en Biélorussie, j'ai eu la chance de rencontrer euh, Alès Beliatsky à sa sortie de prison. Donc c'était euh, l'un des prisonniers politiques biélorusses les plus emblématiques. Euh, il est euh, président d'honneur de la Fédération internationale des droits de l'homme, défenseur des droits de l'homme. Et, euh, et quand il est sorti de prison, ce, son épouse a, a souhaité me, me le présenter. Et, et ses premiers mots euh, pour me présenter ont été euh, voilà, Liste euh, Albobaré, l'ambassade de France, qui nous a qui m'a beaucoup aidé pendant que tu étais en prison, etc. Enfin c'est des moments euh, d'une force émotionnelle et d'une un, force même politique. Euh, euh, enfin, J'aurais jamais eu l'occasion de vivre ça euh, euh, dans un autre métier, je pense.